Euh, la science. En fait, cette année, c'est la 7e édition. Donc, euh, c'est une centaine d'activités interactives euh, sur euh, le site du vieux Il y a des activités sous-chapiteaux avec des professionnels, des scientifiques. Euh, il y a des spectacles aussi sous-chapiteaux. Donc, c'est une façon de, de voir que la science, en fait, elle est partout. Oui. Euh, ici, on est euh, au chapitre de l'Île du Savoir. Mais cette année, on présente deux de nos partenaires, en fait, EcoFam qui est là. Euh et euh, qui est un partenaire avec les résidences Fab Lab. On présente l'imprimante 3D, euh, toutes les possibilités euh, qu'on peut faire avec l'imprimante 3D. Puis on présente aussi un autre partenaire qui est euh, la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Puis nous, euh, on a élaboré une activité euh, par rapport à ça. En design social, on a souvent euh, des problématiques. Dans le vieux port, euh, il y a un bâtiment qui est abandonné qu'on appelle le silo numéro 5. Donc, on demande aux gens, aux visiteurs, de proposer des, euh, des activités, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le stylo numéro 5. et euh, ils dessinent. Alors, euh, ils nous présentent plusieurs idées, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir là-dedans. Puis, on fait ça avec plusieurs problématiques. Alors, euh, ça leur permet de voir aussi comment ça fonctionne quand on, en design de, de société. Mm. des démonstrations d'impression 3D donc ça permet aux gens d'avoir euh, l'imprimante 3D, les rap en fonctionner en temps réel. Souvent on parle d'imprimante, mais les gens pensent que c'est qu'on imprime des choses sur du papier ou qu'on découpe des objets. Mais là, ils comprennent que c'est un peu comme un principe de, de crème glacée molle dans lequel on, on fait un filament, puis on, on crée notre, notre, notre, notre cornet crème glacée en temps réel, à la forme qu'on veut, mais avec des matières, des plastiques, des choses comme ça. Puis en même temps, ben, là, on le présente ÉcoFab, donc il peuvent euh, venir utiliser le. Le laboratoire, on lui dit qu'il peut venir et essayer de la technologie gratuitement, puis venir, si on des projets, venir voir le, le, le laboratoire en même temps. Aujourd'hui, ce qu'on fait comme activité avec les jeunes, c'est qu'on leur fait fabriquer des petits panneaux solaires avec des insectes qui vibrent et qui vont se déplacer quand il va y avoir de la lumière. On leur fait faire deux petites soudures, puis euh, le reste, c'est de la colle chaude. Ils installent un circuit, puis l'insecte se déplace au soleil. Les jeunes font leur truc, la première fois qu'ils le mettent au soleil puis qu'ils voient que ça vibre, ils sont tous contents. Au début, ils comprennent pas tout ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils font. Puis quand ils le mettent au soleil, là, ils comprennent puis qu'ils les voient vibrer pour la première fois, pour vrai. Ils sont tous contents. Really hot, so... Wow! The glue might melt. Under the sun, it's okay.